Je me suis endormi serein, en pensant qu'il leur faudrait au moins 24 heures pour arriver à faire revenir le score de siège à zéro. Je voyais déjà Venise faisant partie de la Citerica. Oh, combien j'avais tort Salut, au sujet de la partie 1, j'avais oublié de mentionner qu'un des objectifs était d'occuper les soldats italiens aussi longtemps que possible. Malheureusement, dès samedi, ils ont pris la confiance et assiégé une de nos villes, Urbino, notre ville la plus isolée d'Italie, Plusieurs offensives furent mises en place pour reprendre le contrôle d'Urbino sans succès. Ouais. Il me fait beaucoup ça plus va mal, c'est que je croyais. Non, non, ça va pas du tout. Mange, mange, mange si tu peux. Toi, t'as suis Ah, Avin est en train de crever. Il m'a fait super mal en fait. Il a utilisé la découpe de ange et tout, c'est-à-dire tu spam tu euh... spam tu fais tellement mal que... Je tiens mais plus à la bannière du coup. Bon, bannière il en train de se Bah pas... ouais, j'arrive. En fait il fait super mal très très vite. J'étais pas prêt. Hein. Ouais. Ah oui non je mais je vais pas tenir moi. Okay, tu fait... Merde Mais j'ai mis le mire, il avait un peu de... Oh non il je suis plus d'arc. Attends que j'aille réparer mon arc. C'est pas Darko Klee qu'on focus hein, c'est The Riel On essaye de revenir-venir car il sur Darko Klee Ah vous m'avez laissé le The Riel Ouais vous avez tort Ah je suis mort Bon enfin, après ça marche bien hein, On a essayé de reprendre Venise il m'a mis de la faiblesse. Il s'est mis du haste. Il a, il a pas, pas la masse il aussi. On peut se taper non Non, on peut pas se mentir. Les flèches à la Ok. Ah oui. On me fait mal que... Je le retiens, mange Il est derrière toi, finalement Il a plus de vie, un il bad est avant La Il m'a regen, parfait Il ah, m'a pas regen, Je crois qu'il a pas de speed S'il a du. J'ai dit Ouais, ouais, j'ai un J'ai rien. Ah, le truc, c'est qu'on les avec ça. Je le vois pas, tu peux me guider il est parti à droite, il est parti à droite. Okay. Il est en train de monter, ouais, y a des traps. Oh GG on, on le on le on essaye de le taper en bas ou on spambo Ça te shoot ou c'est le. l'épine. Yeah Là y'a un type. Là En fait il est pas en commune le Hams. Ah, ouais. il va te pousser. J'ai aucune Ils sont en train d'arriver les autres ou pas On va nos alliés Tu à me sauver, moi. Sans potion de soins et contre autant d'adversaires, c'était peine perdue. C'était un vrai tournant dans la guerre. On perdait Venise, on perdait Urbino, et ils ont lancé une contre-attaque de grande ampleur. Ils ont lancé trois nouveaux sièges. Vieste, le cœur industriel de la Citerica. Tiriana et Oliand. Deux villes un peu éloignées de la capitale. Yes, Go the Turks. Turks. Keep occupied, We've used so many arrows. Yeah we are we are. Actually we uh um Good shit. Who's that? Somebody just flew up. Follow us. me guys, follow me. I think Jaden that Jaden. Fuck, I think Jaden's coming towards me. Yeah he is, he is. Fuck, I gotta go to Montenegro. Montenegro time boys. <laughs> <laughs> on n'arrivait pas à reprendre Vieste, ni les deux autres villes, et à Bari on programmait déjà le futur sous la domination de l'Italie.